Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui euh, nous allons voir euh, l'étendue d'enrobé de Mtamboro, euh, Mtara. Alors ici l'enrobé va s'arrêter à ce niveau là-bas, vous voyez. Alors ici... Ici on va continuer jusqu'à Mtzara. On va aller jusqu'à Mtzara. Vous allez voir l'étendue des travaux et ce qui a été réalisé en live. Pour ceux qui ne sont pas passés ici, ceux qui habitent dans le sud. Ici, il n'y a pas encore euh, d'enrobé. Hein. Donc, vous allez voir euh, l'évolution. Je ne vais pas parler beaucoup ce matin, je viens juste de me réveiller. Donc... Euh... Alors ici, il y a possibilité de mettre euh, de mettre des trottoirs. Vous voyez là, on marche sur la route. Tout cet accès-là, on peut mettre des trottoirs. Hein. Mais dans toutes les rues, on peut trouver une solution pour mettre des trottoirs. Alors donc, vous allez assister à l'absence des trottoirs à Mayotte. Toujours, c'est quelque chose. Euh, on est obligé de marcher sur la route. Moi-même, je marche sur la route. Donc, euh, les trottoirs se fait, se font très rares. Donc, du fait que je dois marcher sur la route, à chaque fois, on doit marcher sur la route, se mettre en danger. On a quelques euh, quelques passerelles de trottoirs. Et après c'est tout, il n'y a pas autant, il n'y a pas beaucoup, il y a des espaces comme ceux que vous voyez avant là, devant moi. Oui ça va Non spagnage tout, ça live. C'est là comme Donc on va se mettre. Euh, on va se mettre dans notre quête. D'accord Merci à ceux qui m'arrêtent pour me demander je vais où. Ça va mmh. Viens te dire bonjour toi. Viens te dire bonjour. <rire> Dis pas bonjour toi. Ça va Ça va mm. Dis pas bonjour hein, les petits ici là. Alors, voici, on a ici le panneau des travaux. Ah, alors, travaux de signalisation et sécurisation des routes communales de Mtsambourou. Euh, C'était... Donc, c'est ce qui va faire peut-être le traçage euh, de l'enrobé qui est en train d'être mis en place. Peut-être ça... Donc ici on est à Mjago. On entre plutôt à Mjago, eh vite, pour que je sorte de la route puisqu'on n'a pas de trottoir. Donc absence de trottoir, comme vous le voyez. Il faut que je sors de la route là, avant de me faire écraser. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas Je ne sais pas ce qu'il fait. Je tombe sur ma mère. Donc, euh, on va commencer à rentrer. On va commencer à rentrer sur l'enrobé le, là. Ça sera un petit peu plus loin devant je sais pas s'ils sont s'ils sont là si c'est aujourd'hui c'est une journée de repos donc euh, vous voyez ça s'est arrêté à peu près ici enfin, ce n'est qu'une première couche qui a été mise ici pas enfin, plus que ça Donc c'est pas fini. Donc ça s'est arrêté sur cette portion là venant de Mtsara parce que ça a commencé en pointe de Mtsara et ça va se finir au niveau euh, de GG à Mtsamboro. Donc euh, c'est quelque chose de propre mais moi j'aurais euh, j'aurais pensé euh, qu'ils allaient mettre euh, des trottoirs aussi où c'est pas les mêmes personnes qui font les trottoirs mais les trottoirs seraient les bienvenus pour éviter de piétiner la route car il y a des accidents qui arrivent comme ça il y a beaucoup d'accidents qui arrivent comme ça c'est assez propre là le... mais il reste encore une autre couche là dessus c'est pas fini d'accord c'est pour ça le... le vrai enrobé vous allez le voir il est très épais donc ici c'est une couche très fine qui est là bon du coup les poubelles un petit peu en vrac Ici, il y a un trottoir. Je vais le prendre, ce trottoir-là. Alors, on a un trottoir ici, même si... C'est presque ça. On va le prendre. Voilà. Là, ici, on a un trottoir. Mais il reste des travaux quand même ici. a l'impression de marcher sur de la boue. Mais ça reste quand même ça, hein. attention, il faut pas... Hein. On ne peut pas demander mieux. Donc c'est parfait. Vaut mieux avoir ça que rien du tout sur cette petite portion. Donc là vous voyez l'enrobé qui n'est pas encore fini ici, toujours, c'est assez coûteux, hein, c'est assez coûteux cette histoire d'enrobé, mais bon, eh, ouais. faut le faire. Bon. Ça serait pas plus judicieux de mettre euh, ce panneau-là de l'autre côté, puisqu'on a besoin d'utiliser le trottoir. De le poser là-bas. Ce serait un petit peu mieux quand même. Au lieu d'à chaque fois descendre, remonter sur le trottoir. Waouh, c'est du boulot là. Je sais pas, je me demande est-ce que parfois ils réfléchissent bien là Hein Ils peuvent pas poser sur le côté. Euh, Opposé, là. Toujours cette histoire de difficulté au bout. Merde alors, hein. Moi encore, j'ai pas... J'ai pas de poussette, j'ai pas... J'ai pas ça, mais j'imagine à ceux ceux qui ont des poussettes etc euh, comment, comment Enfin, expliquez moi hein. si je suis con ou, euh, ou c'est la situation qui fait que bon bref il va passer avec une poussette là dessus sans bousculer le panneau ou le faire tomber etc ou euh, descendre sur la chaussée après passer ben, tu peux pas passer mais bon c'est pas grave Puisqu'on réfléchit bien, puisqu'on réfléchit bien, on réfléchit mieux, tout se passera bien. Alors ici, circulation alternée, arrivé à cette hauteur-là, donc c'est dû aux travaux. Pas la peine de se poser la question. N'hésitez pas à partager le live, s'il vous plaît, les amis, pour le soutien. Partagez, partagez, partagez, les amis. Allez, des trottoirs, des trottoirs. Bon, là. Ici, on a un petit bout de parking, on peut se mettre là. Les trottoirs ont souvent des poubelles qui sont posées dessus. L'exemple à celle-ci, à ma hauteur, là où je vais passer. Il y a des poubelles qui sont posées dessus. Et bien, du coup, comment on va faire pour passer il faut, il faut une petite zone avec une belle dalle. Qui, qui indique que voilà, c'est l'espace des poubelles, que ça peut dégager, enfin, ça dégage les trottoirs plutôt, pour qu'on puisse circuler, parce que ici là vous voyez, on a une place ici, qu'on peut très bien arranger, pousser les poubelles ici, euh, sur le flanc droit, et puis euh, voilà, laisser l'accès aux piétons, ici, euh, puisque voilà, on ne peut pas devoir pousser les poubelles pour passer, Bon, jusqu'ici, tout va bien. Bon, je passe sur l'autre trottoir. Alors... Ici, donc, on a, on a fait, euh, on place le goudron, du coup, c'est euh, la couche qui va aller dessus, Et je m'arrache car c'est toxique, De goudron de merde là. Pouah! Pouah! Faut pas respirer le goudron là. Donc ici toujours les travaux. Hein. C'est à euh, plusieurs couches. On revient. Alors toujours Amjago, ici on est Amjago. Alors ici vous allez apercevoir l'avancée, à quel niveau l'épaisseur. c'est Non Ah. Hein? C'est Ramir. Euh. Ça va Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ici Il y a un feu au bout et eux, ils avancent. Hey, Ouais, ouais, ouais, feuilleur, allez. Ma t'as pas ça Non, ils m'ont fait un goût. Ah, ouais, quand je suis négocié, on y va. Coucou, Il y a le feu ici. Donc euh, eux, ils, en... ils avancent à... Avant... Avant le décompte là, oh Il faut attendre un petit peu. Ah, là ici, c'est l'enrobé, les amis. Là ici, on a l'arrobée de la commune de Mtsamboro. L'enrobé de la commune de Mtsamboro. Alors ici, on a toujours l'absence de trottoirs. Et comme je disais, il y a assez d'espace pour mettre des trottoirs ici. Sur certaines portions, bien sûr. C'est pas partout. Mais... Ici, il y a un trottoir. Arubtsegali все вот так Alors, tous les camions que vous voyez là c'est des camions qui ont amené euh, du gravier goudronné en stand-by. Ici, vous allez voir l'épaisseur ouais. et l'épaisseur de.